Depuis quelques semaines, de nombreux youtubeurs prennent des pauses, que ce soit McFly et Carlito, Mastu il y a quelques semaines, ou encore Cyril MP4 qui en a parlé également, ils en ont parlé après coup dans Popcorn. Vous pouvez le retrouver à travers ses publications, par exemple McFly qui en a parlé sur Instagram, Carlito aussi, là la vidéo de Popcorn dont je viens de vous parler, ainsi que Mastu qui avait fait cette vidéo il y a deux mois, qui a fait plus de 5 millions de vues, où il évoquait le fait qu'il allait faire une pause. J'avais envie qu'on traite ce sujet ensemble et que vous puissiez interagir dans l'espace commentaire. C'est un nouveau type de format, voilà, l'interaction, l'échange, discuter d'un sujet, je trouvais ça intéressant. C'est vrai qu'on voit de plus en plus, donc je vais vous partager par exemple ce qu'avait dit McFly, on a décidé de faire une pause dans les vidéos depuis plusieurs mois, on fait la course aux vidéos hyper produites, à des concepts qu'ils ont ultra produits et tout. Donc tout d'abord avant d'en parler, bah, de toute façon je donne ma grosse force à McFly et Carlito et aussi à tous les autres qui décident de faire des pauses. C'est vrai que ce n'est pas, faci pas facile de créer du contenu comme ça de manière ultra régulière, tous les dimanches à 10h pour eux, pour les autres qui ont des deadlines, des marques, des équipes. Je pense qu'on rentre un petit peu dans un engrenage où on doit produire de plus en plus moi, à mon échelle, c'est sûr que je suis à 16 000 abonnés actuellement. J'ai pas encore ce procédé d'avoir une équipe autour de moi qui va m'aider et qui va forcément être là. Et du coup, il faut que je supervise, il faut que je donne du travail à faire, sinon il y a des frais qui sont engagés derrière. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que déjà, même à petite échelle, en mettant euh, comment dire, une deadline de une vidéo tous les dimanches à 11 h je me rends bien compte que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à tenir. C'est-à-dire que tenir une vidéo tous les dimanches à 11 heures, bah, il faut trouver l'idée pour réussir à monter la vidéo, faut réussir à la tourner. Alors il y a des semaines où j'ai pas mal de temps libre parce que j'ai pas forcément des tournages sur Paris, j'ai pas forcément des tournages avec d'autres créateurs de contenu, je donne pas des, des interventions dans des écoles, parfois j'ai un peu plus d'interventions à donner, donc du coup la vidéo que je veux faire, je, masse, je passe un petit peu moins de temps dessus, et c'est pas grave parce que dans les deux cas je fais quelque chose que j'apprécie, mais je suis un peu frustré parfois de devoir publier des vidéos où je me dis « mince, j'aurais pu augmenter la qualité un petit peu plus, mais comme je me suis mis la deadline de publier une vidéo tous les dimanches à 11h », je suis obligé de publier une vidéo où, par exemple, comme celle-ci, c'est une vidéo qui, où le montage se fait en direct, il n'y a pas forcément de post-production. Et c'est également un nouveau format que j'avais envie de tester un peu en mode, voilà, podcast, discussion, échange. Vous l'avez déjà vu, ce type de format. Euh, par exemple, on a fait la tier list pour les vidéos de Squeezie. Et également la dernière vidéo où on parlait de Squeezie et l'IA. Accord que Squeezie est sur toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Euh, voilà, donc c'est un sujet que je voulais aborder avec vous pour avoir votre avis du point de vue euh, comment dire, viewer, et vous, en tant que consommateur de contenu, c'est vrai que ces poses, elles pas, on ne les voyait pas encore il y a quelques années de la part des créateurs de contenu. Maintenant, on les voit de plus en plus, et je pense que c'est quelque chose de bien. C'est important pour les créateurs et créatrices de contenu de se ressourcer quand ils en sentent le besoin, c'est-à-dire quand ils n'ont plus envie de créer du contenu, qui sont lessivés, qui sont au bout, qui doivent tenir une cadence qui est assez élevée, de prendre un peu du temps pour eux et des vacances. Ça, je pense que c'est quelque chose de super important. Maintenant, vous, ça c'est une question que je me pose à titre personnel, est-ce que vous préférez un créateur ou une créatrice de contenu qui va publier par exemple tous les dimanches ou tous les une fois par semaine à la même heure et qui du coup a un rythme de publication où vous pouvez vous habituer, suivre le contenu, ou est-ce que vous préférez parfois que la personne ait publie peut-être une fois par mois, une fois tous les trois mois, ou pas de manière régulière, mais que, à l'inverse, ce soit des vidéos ultra qualitatives, ultra produites. Ça, c'est vraiment une question premier degré que je vous pose, et j'aimerais vraiment avoir vos réponses dans l'espace commentaire. Parce que que ce soit pour les gros créateurs de contenu, je vais vous donner des exemples. Vous en avez trois ici, des chaînes auxquelles je pense. Par exemple, vous connaissez peut-être Ami Plante qui a fait des vidéos. Qui sont sortis de manière irrégulière ici, mais qui sont toujours ultra intéressantes. Vous avez Loris, regardez, il a fait une vidéo il y a cinq jours. Après, c'était il y a quatre mois, il y a sept mois, il y a huit mois, il y a neuf mois, donc ça date. Mais il fait toujours autant de vues, les gens aiment toujours autant ce qu'il fait. Donc c'est impressionnant de voir d'ailleurs qu'il fait 2 millions de vues alors qu'il a un million soixante abonnés. Il y a Léo Duff aussi qui a réussi à faire une vidéo ultra virale sur comment TikTok a réussi à détruire notre cerveau, le cerveau d'une génération. Et il publie pas de manière régulière. Enfin là, il s'est mis un petit peu. Regardez, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a trois semaines. Mais je me souviens que Léo Duff, il a eu des grosses périodes où il publiait une fois tous les trois quatre mois, où c'était à intervalle très irrégulier. Et du coup, c'est des questions que je me pose. Est-ce que dans votre consommation de contenu, vous êtes plus à suivre des gens qui font du contenu comme je sais pas par exemple les gens de Maison Grise, euh, Michou, Inokstag, euh, McFly Carito, avant qu'ils fassent leur pause. C'est-à-dire des gens qui publient ultra régulièrement et c'est devenu carrément un rendez-vous pour vous. C'est-à-dire « Ah, je sais que toutes les semaines, j'ai mon petit rituel, je regarde ce créateur ou cette créatrice de contenu. » Ou est-ce que vous suivez plutôt des créateurs ou créatrices de contenu qui ne publient pas souvent, euh, du moins sur YouTube, mais qui, quand ils sortent une vidéo, vous êtes là, « Ah, elle est trop bien, il faut que j'aille la regarder. » Donc voilà, ça, c'était la question personnelle que je me posais. Du point de vue des créateurs, je pense, comme je l'ai dit, que c'est bien qu'ils prennent de plus en plus de pauses et du temps pour eux. Je pense que c'est quelque chose qui va se démocratiser, le fait de prendre soin de sa santé mentale et santé personnelle là-dessus. Et c'est vrai que moi... Mon anniversaire c'est le 5 avril, donc voilà, je vous le dis, ah oui, j'étais là en train de dire pourquoi je suis en train de vous donner l'info, mais si c'est pour autre chose, c'est que mon anniversaire c'est le 5 avril, et chaque année j'ai envie de me fixer, vous savez, de nouveaux objectifs, de nouveaux défis, que ce soit sur une année civile entière ou sur une année personnelle au niveau de ma vie, et je me dis, est-ce que pour l'année prochaine, à partir du 5 avril et pour l'année qui arrive, est-ce que je continue de faire un rythme d'une vidéo tous les dimanches à 11h C'est-à-dire de tenir ce rythme pour créer un rendez-vous, créer de la régularité. D'un côté, ça plaît aux algorithmes sur YouTube. D'un autre côté, ça permet de créer du lien entre vous et moi en ben, vous retrouvant tous les dimanches à 11h sur la chaîne YouTube. Et du coup, la, la contrainte qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'il y a des vidéos où je serai forcément moins satisfait, où je me dirai « Non, mais les vidéos sont moins prodites. Euh, non, le concept n'est pas assez recherché. Moi, je veux faire vraiment des grosses vidéos. » Comme j'ai pu faire au départ le concept en voiture ou d'autres concepts euh, avec le partenariat avec une école, euh, l'ESD dont j'avais déjà parlé. Donc voilà, est-ce que je veux faire plutôt des vidéos qui sont assez produites comme ça et que j'accepte qu'il y ait des vidéos un, un peu moins produites comme celle-ci ou d'autres Ou est-ce qu'au contraire il vaut mieux que je sorte que des vidéos que j'estime à titre personnel des masterclass c'est sûr, ce ne sera jamais des vidéos pour le moment euh, qui pourront euh, comment dire, être équivalentes à des youtubeurs qui ont un budget de fou, des millions d'abonnés, etc. Mais qui, moi, à mon échelle, je me dis, là, on a fait du bon taf, là, la vidéo est nickel et là, on peut la sortir. Mais ça voudrait dire peut-être sortir beaucoup moins de vidéos. Enfin, beaucoup moins de vidéos, ce serait peut-être euh, euh, deux par mois ou trois par mois. Vous voyez, mon but, ce n'est pas de passer à une tous les un mois ou tous les deux mois, mais de faire des vidéos beaucoup plus travaillées où je suis 100% satisfait du résultat et pas avoir cette pression de me dire mince, il faut que je trouve une idée pour Dimanche aux heures, il faut que je trouve une idée, et du coup, vous trouvez une idée qui, pour vous, vous paraît bancale, peut-être la communauté va aimer, mais vous n'êtes pas sûr. Donc voilà, ça, c'est des questions que je me pose et que j'avais envie d'évoquer avec vous, comme ça, dans cette espèce de mini-podcast, interaction entre vous et moi. C'est-à-dire, d'un côté, parler du point de vue des gros créateurs et créatrices de contenu qui décident de prendre des pauses, d'un autre côté, moi, ma petite échelle, quasiment 16 000 abonnés, et vous êtes quasiment... Ça, c'est assez fou, vous êtes entre 100 et 300 000 personnes chaque mois à regarder mes contenus sur YouTube, avec les shorts bien évidemment, donc ça fait une audience assez large, ça touche beaucoup de monde, donc merci à tous ceux qui, qui passent sur la chaîne YouTube, qui voient les shorts, les vidéos, qui voient le pull rouge, on se retrouvera bientôt, vous verrez, et euh, pour ceux qui sont abonnés, merci beaucoup, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça soutient la chaîne, je vous mets même pas les animations en direct, je peux vous le faire, regardez, paf non, ça ne marche pas. Donc voilà, vraiment, ah si ça marche là, regardez, on peut le faire comme ça et ça marche. Vous voyez, la vidéo est montée comme ça en direct. Et c'était les sujets que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui concernant les différents types de YouTubeurs, entre ceux qui publient régulièrement, ceux qui publient plus occasionnellement, quel type de contenu vous consommez entre les deux, qu'est-ce que vous préférez, et avoir vos retours là-dessus. C'était une vidéo comme ça, plus de discussion entre vous et moi, j'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, comme je vous ai dit, j'ai pas mal d'idées qui se préparent, mais souvent quand c'est des grosses idées, ça nécessite pas mal de temps de préparation. Pour la petite info, dans une ou deux semaines, ça dépend quand sort la vidéo, elle va sortir ce dimanche, donc dans une semaine et un jour à peu près, euh, la Lucas Brasier Society sera au nombre de trois personnes, c'est-à-dire que je vais accueillir deux personnes en stage pendant quelques mois, sur euh, bah, la production des vidéos YouTube. Donc, autant vous dire que quand... Il y a une différence, je pense aussi, entre être seul et être à plusieurs pour développer un projet de chaîne YouTube. Et c'est vrai que là, à bah, plusieurs, on va pouvoir du coup produire plus de vidéos, monter plus de vidéos, créer plus de contenu. Enfin voilà, ça va ouvrir le champ des possibles... Enfin, ça va être beaucoup plus large en termes d'opportunités et de création de contenu. Donc attendez-vous à des choses qui se préparent pour l'année suivante, justement à partir du 5 avril de mon anniversaire, il y a pas mal de contenu. J'hésite à faire aussi un petit pivot de la chaîne Allez, je vous en parle un petit peu, vu que c'est euh, l'occasion, c'est un peu en mode podcast, échange entre vous et moi. Euh, J'hésite aussi à orienter la chaîne, vous l'avez vu, au départ j'ai fait des vidéos sur les études, où je parlais aux étudiants, donc j'ai parlé au départ de la prépa scientifique, après prépa scientifique généraliste et intégré, après lycée avec Parcoursup, et après le lycée au sens global des études, la thématique des études. Là, vous avez vu que c'est il y a 6-8 mois, j'ai fait un virage un peu sur la thématique divertissement au grand public. Donc, j'ai pas envie de rechanger de thématique encore, vous inquiétez pas. Mais je me dis qu'il y a peut-être une niche, parce que c'est vrai que divertissement au grand public, c'est assez large. Et euh, pour en avoir discuté justement avec euh, Poisson Fécond et d'autres euh, YouTubers que j'avais pu voir euh, lors d'un séminaire il y a deux semaines, où j'ai partagé des photos sur Instagram. Si vous voulez les voir, n'hésitez pas à les voir. Mon euh, Instagram, vous l'avez dans la description. C'est vrai que... Euh, j'ai pas forcément de concept récurrent. Il y a les théories foireuses, c'est un concept que j'oublie d'ailleurs de, de créer régulièrement, c'est un concept que j'aime bien faire, mais j'ai pas forcément, comme vous pouvez vous dire, ah, Genre euh, du Grenier, c'était quand il testait les jeux vidéo, Antoine Daniel, c'était les What's the Cut, euh, SLG avec Mathieu Sommet, vous, Lucas Brasé, vous vous dites pas, ah, il a ce type de contenu, c'est non, il tente des vidéos, il tente des approches, il fait des théories foireuses, il n'y a pas forcément une ligne édito ultra précise là-dessus, et c'est pour ça que je teste actuellement plusieurs formats pour voir celui qui me plaît le plus. Mais je, me, je pensais à un type de format en particulier qui est, est-ce que, par exemple, un format, enfin avoir une chaîne qui est un peu axée sur l'aspect rencontre Vous voyez Sur le côté, euh, comme vous avez vu avec McFly et Carlito, comme vous avez vu avec Inox Tag comme vous avez pu voir parfois avec d'autres créateurs ou créatrices de contenu, sur le côté, se dire, bah, écoutez, euh, notre but, c'est d'essayer de rencontrer de nouveaux créateurs et de nouvelles euh, créatrices de contenu en essayant bah, d'aller vers eux avec une démarche qui est originale et un peu filmer ça en mode reportage, vlog. J'ai pas mal d'inspiration en tête. S'il y en a qui connaissent un peu, pour les États-Unis, il y avait Radio Man qui existait à l'époque. C'est quelqu'un qui, euh, du coup s'est retrouvé sur plein de films au cinéma, donc lui c'était aux états unis il y a une cinquantaine ou une trentaine d'années, et lui s'est retrouvé, en gros c'était un peu euh, la mascotte du cinéma, on le voyait sur tous les films de cinéma, et je trouvais ça assez drôle comme euh, running gag, et je me disais, est-ce qu'avec le pull rouge on n'a pas moyen de se glisser un petit peu partout, de rencontrer plein de gens et de passer des moments super sympathiques Et du coup je me suis dit, ça peut être une idée, c'est pas forcément ce que je vais faire, mais c'est les échanges que j'ai envie d'avoir avec vous aujourd'hui en toute honnêteté et transparence. Est-ce que ça serait pertinent d'avoir un axe comme ça et que ça pourrait être un type de contenu qui vous intéresse euh, Avec des vidéos par exemple, je propose un fita, à, je sais pas, on met le nom d'un créateur ou une créatrice de contenu que j'apprécie suivre, et je vous montre un peu comment ça se passe dans l'envers du décor, les idées, euh, quand j'envoie les livres, les machins, les réactions, voir si ça marche, ça marche pas. Et après ça pourrait donner lieu à des collaborations avec des créateurs ou créatrices de contenu, que ce soit une vidéo divertissement, une interview, un format 24 heures avec cette personne, enfin voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans ce domaine-là. J'attends d'avoir vos réponses dans l'espace commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, un peu plus chill que d'habitude, un peu plus discussion. Ça pourrait être limite être un mélange avec une, une espèce d'FAQ. Mais j'avais envie de vous la faire et voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement dimanche prochain et le 5 avril approche à grands pas. J'ai une idée de vidéo pour le 5 avril. Si jamais ça se fait, ce serait vraiment une masterclass. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Travaillez bien. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier.